Bonjour à toi cher spectateur qui n'imaginaient pas que Netflix aurait autant envie de donner des suites à des films français mais on continue et cette fois c'est la suite de De l'autre côté du périph' de David Charon qui date tout de même d'il y a 10 ans qui s'appelle Loin du périph réalisé par Louis Le Terrier cette fois-ci. Euh, donc Louis Le Terrier qui visiblement a passé un contrat avec Netflix pour réaliser plein de trucs pour eux, mais qui a l'air de faire son petit bout de chemin. Et ici donc il reprend les personnages de François et Ousmane, qui depuis le premier volet ont un petit peu essayé de faire leur bout de chemin chacun de leur côté. Euh, Ousmane ayant réussi à devenir commissaire, mais François ayant été rétrogradé au rang de capitaine. Euh, et ils se retrouvent en fait tous les deux sur une affaire de police, où un mec a été retrouvé coincé dans un train, Sauf que le mec n'est pas vraiment complet, il y a que la moitié du corps, et donc ils doivent se rendre euh, en province, justement, pour voir l'autre moitié du corps. Je, je, je, franchement, je ne savais pas comment résumer le film. <rire> je ne savais oui, vraiment ouais. pas. sinon cool. je rentre dans trop de détails, ça aurait été dommage. Mais même eux, hein, je pense que quand ils ont dû choisir le titre à la fin, ils ont fait « Merde, ça n'a plus rien à voir avec Paris ». quoi. C'est <rire> ça, voilà. Et ils se sont dit « Attends, de l'autre côté du pays, loin du pays, vas-y, c'est bon, c'est bouclé ». Et donc pour en parler avec moi, bah je ne sais pas pourquoi je t'entraîne là-dedans mon cher Netflix, mais je me suis dit qu'après un film de super-héros français, et ben un actionneur français sur Netflix qui plus est, je me suis dit pourquoi pas. Et let's donc go, là. let's go. Comment vas-tu Bah écoute, euh, je... agréablement surpris. <rire> <Je> suis... <rire> le, le, le... Une expérience étrange, mais une expérience. Voilà. Euh, ça, tu peux le dire. <rire> euh, non, pour replacer un contexte, c'est quand même assez surprenant, parce que euh, de l'autre côté du périph' n'a pas été un immense succès. Avec un petit million de d'entrée, il s'en est bien sorti, mais sans plus. Euh, c'est un peu un film qui a montré une vraie césure au sein de la filmographie de Omar Sy, parce que c'était le moment où il avait encore cette étiquette intouchable qui lui collait à la peau, et il cherchait justement à s'en détacher, et il a tourné ça, et ensuite il a commencé sa carrière aux états unis donc c'est clairement un film de l'autre côté du périph' qui est un petit peu charnière au sein de sa filmographie. Là du coup il euh, y a cette suite qui a été annoncée donc sortant dix ans après le premier film où on se demandait quel était l'intérêt. Qui plus est, sachant qu'à la base visiblement Gaumont voulait sortir le film au cinéma mais avec tout ce qui s'est passé bah, ils se sont un peu ravisés ré et donc du coup le film a été racheté par Netflix. C'est réalisé par Louis Le Terrier, Louis Le qui visiblement a un contrat passé avec Omar Sy, puisque après Lupin, il tourne donc loin du périph. J'attends de voir le caméo de Sy du coup dans Fast and Furious 10. J'ai presque envie de te dire Netflix, ils ont un pool français et puis euh, ah, ils des que, trucs. C'est com complètement ça. Et donc du coup, le film débarque alors dans une espèce d'indifférence slash haine générale, dans le sens où le film n'était même pas encore sorti que tout le monde avait envie de le détester. chose que je ne comprends pas vraiment parce que au vu de ce que le premier long métrage a ramassé niveau presse et niveau public. Euh, S'il n'était pas adoré, il n'était pas non plus détesté, en sachant je, que c'était... Je, je, je pense que c'est une, une question d'atmosphère générale. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais donc ouais, le film, la première bande-annonce est sortie, il y a plein de gens qui se sont fusqués, trouvant que le pitch et la forme du récit allaient être très grossiers. Moi, j'avoue que j'étais un peu en mode, ça peut être cool, ça peut être fun. Il y a Louis Le Terrier qui est un bon réa, moi j'aime bien ce qu'il fait. Il y a Omar Sy et Laurent Lafitte. Je me suis vraiment dit qu'on pouvait être sur un, un moment de cinéma un peu funky et un peu, un peu cool. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, et FX, et que je te demande ce que tu as pensé de loin du périph'. Bah écoute, euh, j'aurais pas dit grossier, j'aurais dit un peu bas du front, des fois. Euh, c'est un frontal, presque. Pas forcément dans le sens idiot, mais dans le sens vraiment très franc. Con. Euh... Pas, pas forcément. Moi, j'ai envie de dire con, On des en fois. De dire... quand même. Ah, Parce que vraiment, ah... le film est con, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ouais. Hein. Y a des... Grimsby, par exemple, de Louis Le Terrier, avec euh, Mark Strong et euh, Sacha Baron Cohen, est con. Mais con dans le bon sens. Oui. Genre, vraiment, c'est con. Mais, mais tu te marres, tu t'éclates, tu passes un bon moment. Et je trouve qu'on retrouve ça de, dans le loin du périph'. En fait, on est à un chemin de plein, de, finalement, pas mal de chemins différents. Il y a, il y a plusieurs tentatives. Moi, je tiens quand même à souligner qu'en en termes de réel pur, il y, a, il y a des très belles intentions, voire des petits moments de gloire dans le film. Je repense à ce moment où ils ont, euh, où tu avais un, un peu à la, je reprends les jeux Batman, parce que voilà, où tu revois à l'envers le meurtre. Euh, mmh. Et ils font leur enquête et tu fais « pas mal ». Euh, ça ne casse pas, ça ne réinvente pas euh, la roue, mais par contre, effectivement, ça te permet de développer, effectivement, tu vois bien, c'est fait correctement, c'est même pas moche à regarder et tout, euh, vraiment sympa. C'est juste que y a, ça veut faire comédie, enquête, action, et en fait, euh, on n'a pas trop l'habitude de ça, peut-être, euh, parfois en France, et je pense que même les mecs français qui font du cinéma n'ont pas l'habitude forcément de le faire, du coup, des fois, ça... Enfin, je sais pas, il y a plusieurs, euh, plusieurs ambiances je trouve Ouais mais il suffit de prendre le premier long métrage de David Charon Qui était très léger en termes d'action Justement parce que c'était pas l'objectif du film L'objectif du film était d'être un buddy movie Et euh, d'être très plat au niveau de l'enquête De vraiment jouer plus sur des Des duos ou des quiproquos de situation Ou des jeux d'ambiance Des trucs comme ça Là Louis Le Terrier il s'est clairement dit Vas-y, euh, le premier était sympa pour les blagues Moi mon objectif là c'est qu'il y ait des blagues Mais qu'il y ait aussi beaucoup d'action Donc et du coup... A... C'est impressionnant, mais honnêtement, les fameuses 20 minutes qu'il y a en plus par rapport au premier, parce que le premier durait 1h30, 1h36, là on est sur 1h50, euh, quasi 2h, si je mmh, me plante pas. 2h1 avec les crédits. Ouais, ouais c'est ça. Donc, du coup, on est sur un gros morceau de Cinoche finalement. Et bien, ce gros morceau et ses rajouts en plus, c'est vraiment de l'action pure et dure. Genre, il y a vraiment une grosse course-poursuite de fin qui dure quasiment un bon quart d'heure, 20 minutes. Il oui. euh, y a plein de petites scènes au milieu des courses-poursuites qui pourraient être faciles et qui pourraient limite être ridicules entre les mains d'un mauvais réa, mais Louis Leterrier il se dit bon, bah vas-y. On se tape une barre. Il y a des moments où, tu vois, pour revenir un petit peu sur un film dont on a parlé dernièrement, il y a des moments où j'ai eu des relents de Michael Bay sur des aspects de mise en scène de Louis ça On aura l'occasion de le développer ensuite euh, un petit peu plus tard dans la mise en scène. Mais il y a vraiment des moments où je me suis dit, putain, Louis Leterrier, en fait, c'est notre Michael Bay. C'est notre Michael Bay français, quoi, par <rire> instant. Non, mais non, il rigole pas, je trouve, je trouve ouais, vraiment que vraiment truc. Je rigole parce que c'est... Étonnamment pertinent comme ça, <rire> genre, j'ai pas vu venir le Michael Bay, mais effectivement, c'est pas idiot de le placer là, quoi, ouais, effectivement, il y, y a une volonté de montrer de l'action et de le faire correctement, tu vois, mm. genre de se dire, il y a, y a on veut pas réinventer la roue, comme je disais, ah mais non, par contre, pas. effectivement, il euh, y a du travail d'artiste, euh, je, je vais faire mes cavalcades, mais ça va être proprement fait et tout, bien filmé, euh, ça... Des fois, je trouve que ça que t'es un peu trop euh, sur certains sons en c voiture. Tu dis, ça aurait été plus impressionnant. C'est le risque hein de Louis Oteri. C'est le. De toute façon, moi, c'est le... La grosse ambiguïté de ce réalisateur, c'est qu'autant il peut avoir des moments, comme tu dis, de virtuosité, comme tu l'as si bien évoqué avant, mmh. et à d'autres moments, il va devenir très consensuel, très classique. Enfin, je trouve personnellement que tu vois un saisissable qui est un film qui est beaucoup aimé par une grande majorité de gens. C'est un film qui est très plat en termes de mise en scène, qui mmh. se repose vraiment sur des effets de, de scénario, parfois un tantinet surfait. Et je trouve que Louis le Terrier, il n'amène pas grand-chose au long métrage. Mais est-ce est que tout le monde n'arrête pas de dire, lui, le terrier est-il un yes man ou pas Pour moi, c'est un yes man, mais qui s'éclate, qui ouais, se marre. Et... C'est pas crime, d'être un yes man, clairement pas. Et, et, euh, et là, après, il le démontre bien. Et puis après, toi, encore une fois, tu l'as dit toi-même, hein, c'était pas deux heures désagréables. Oh, hein, je, je me serais pas forcément jeté sur le film, tu vois, mais le fait d'avoir dû le regarder, je l'ai regardé. En fait, j'ai bien aimé, c'était marrant. Euh un peu particulier euh, on va en parler surtout l'écriture au final je pense ouais. qui m'a fait et justement c'est ce que j'allais ce que à rebondir on va passer à l'écriture donc le scénario de base est écrit par Stéphane Kazanjian avec l'aide de Pierre Locos et attention accroche-toi de Frank Gastambide j'ai découvert ça ensuite mais Frank Gastambide a un peu participé à l'écriture du film ce qui me fait comprendre pas mal de black beaufs qui est dans le long-métrage qui font très Franck Gastonville. Alors, je m'accroche, mais je ne connais pas Franck Gastonville. C'est celui qui a fait les Taxis... Euh, qui, enfin, le dernier, ta le dernier Taxi, qui a fait Pattaya, qui a fait euh, les ah Kairas, bah. Alors tu vois, le, les blagues Taxi... Je crois que je peux même quasiment dire laquelle il a écrit dans le film. Ça serait pas faux, ça euh, serait pas la faux. La blague avec les culottes, je suis quasiment sûr que c'est lui. Mais du coup, moi, le problème, je pense, du long-métrage en sa grande majorité vient de cette écriture qui est très bâtarde et qui vient surtout, à mon avis, de Stéphane Kazanjian il n'est pas un très bon scénariste, et encore moins un bon réalisateur, puisque le seul film qu'il a réalisé s'appelle Bad Buzz, avec Eric et Quentin. C'est un très mauvais film, D'accord. un très très mauvais film, que je ne te conseille jamais de regarder de ta vie, et à vous non plus. Il est déjà oublié, parce que je... Voilà, et heureusement il a été oublié. Hein. La seule chose qui rappelle aux gens que ce film existe, c'est quand ciné fait un classement des 5 pires films qu'ils ont sur la plateforme, et Bad Buzz est le troisième. Derrière, si je me plante pas, Le Fils du Masque et Dragon Ball Evolution. C'est ah. dire, voilà. Bref, ça c'est placé, donc le scénar en fait est, comme tu le qualifiais si bien, je trouve bizarre. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Et vas-y, je te laisse dire aux gens ce que tu m'as dit, on dirait un mix entre quoi, quoi et quoi déjà, ah. rappelle-moi. Choisis mieux en même temps, mais encore une fois, c'est pas forcément, pas forcément une, une moquerie, parce que ça pourrait être interprété comme... En fait, il y a un relent téléfilm TF1, euh, mais attention, euh, je... <rire> du vendredi soir tu vois pas le truc qui passe en milieu d'après-midi tu vois genre vraiment j'avais un peu de qualité ils, ont, quand même. Ils, ils, ont, ils font un effort tu vois tu vois que c'est bien fait Et TF1 quand ils font une série c'est pas moche ah c'est pas voilà mais effectivement euh, c'est voilà c'est cette ambiance un peu franchouillarde, oui, police, oui. et en plus qui est exacerbée par, par certains parti pris euh, d'écriture dans le film. Et, euh, et ouais, oui, c'est un mélange entre un buddy movie, mais une réelle un peu années 90 par moment. Ouais, euh, ça. Et un côté, bah ouais, c'est un peu Giuliesco, quoi. Enfin, non, bah, tu, tu peux le dire. C'est vrai que en termes de, en termes de pure construction de l'histoire, des enjeux, des retournements de situation, des choses comme ça, c'est hyper catalogué. La seule réelle dimension qui est un peu couillue entre guillemets, c'est d'amener un contexte des antagonistes et certains personnages qui font qu'on va avoir des blagues que d'habitude on n'a pas tant que ça dans ce genre de buddy movie comédie slash action consensuelle qui... à la française. Exactement. Qui veut être consensuel. Là, ça. le film, il a dit le, le consensuelise, je m'assois dessus. Ouais. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui fait cette étrangeté, c'est que euh, en France, on n'a pas l'habitude, on va dire, dans le très grand public. Parce qu'effectivement, tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, les films d'auteur peuvent se permettre plus de travailler là-dessus. Tout à fait. Mais dans le consensualisme ou dans les blockbusters, on fait pas ça en France. On fait pas de blagues en mode de. Euh, T'es le grand noir, quoi. Ouais, mais ouais, c'est-à-dire ouais. que il y a des films où ils vont le faire, mais ça va durer quelques minutes. C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est des trucs comme ça, quoi. Oui, encore qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Je trouve que c'est presque, presque léger à côté mmh. des blagues que font ce film qui vraiment se veulent être, euh, un, le un peu dedans. Quoi. Le racisme est le sujet de la blague. D'ailleurs, à un moment, ils vont carrément le dire, quoi. D un, d un, il, faut il y a carrément une blague vraiment raciste au milieu, et as merci qui fait :« Ah, très drôle, raciste, mais très drôle. » euh, <rire> il y, y a plein de trucs comme ça tu sens que le personnage a l'habitude quoi mais qu'il euh, en a plein le derrière quoi et concrètement c'est ouais c'est full frontal sur euh, sur, bah, sur du racine on peut dire un, un petit peu euh, alors moi je vais être euh, mi mitigé sur euh, le bar... enfin mitigé euh, le film il, il sait pas qu'elle... Euh, il est pas très franc sur un sujet je pense je un je sais pas il y a un misogynie tu vois mais il euh, y a un petit côté le personnage ouais. le personnage surtout au début ça se calme plus t'avances dans le film même si effectivement euh, le, le personnage de François Lafitte si je dis pas de, de bêtises Laurent Laffitte, ouais. de Laurent Lafitte de Laurent Lafitte qui s'appelle François, François. Mmh. c'est François dans le film Laurent Lafitte en fait son personnage euh, en fait c'est c'est euh, comment dire je cherche le nom d'un mec qui aurait pu le faire bah c'est un le... gros beau pervers ouais, narcissique ça. Euh, complètement dénué par sa personne le truc c'est que on le pointe comme un mec mitou Me en fait, en mode bro, tu profites de ton boulot pour serrer des nanas, parfois c'est à la limite de la légalité. Alors ça, c'était très présent dans le premier film, tu vois, par exemple. D'accord, on, on le mettait beaucoup en avant dans le premier, comme quoi, par la première scène où on voyait Laurent Lafitte, vous m'excuserez la du côté très cru de mon langage, mais c'est une leule voilà on n'est pas loin là hein. voilà. franchement on n'est pas loin ah. mais là c'est limite euh, en mode euh, on se moque de lui justement par rapport à l'image qu'il avait avant mais et il réussit toujours Oui, c'est ça mais il puis, arrive quand même il y mmh. arrive quand même et puis au final d'ailleurs il y a un côté très très gai en fait qui est avancé a avancé par certains moments dans le film que oui. je trouve comprends... limite amusant je comprends pas ben, moi il a... un... enfin après euh, les... voilà mais oui c'est vrai que avec les femmes, c'est une sex machine. Genre même les femmes qui peuvent pas l'encadrer, il finit par. Alors que par, il les emmène chez papa maman euh, dans le <rire> <lit> familial, <rire> tu vois. C'est limite un peu, tu fais. C'est glauque en même temps. Il obtient toujours ce qu'il veut. Et mais il a, il est un peu bicurieux pendant un moment. Oui, Il y a quand même un moment range, où, où ensuite pas... il se dit, bah en fait, euh, j'ai bien, j'ai bien Omar, Je, ouais, je euh, trouve Omar vraiment... plutôt sympathique. Qu'est-ce <rire> oui, euh... qu qui vous dérange, c'est la polustrée. Qu'est-ce qu qui vous dérange, c'est la polustrée, c'est ses muscles saillants. J'ai pas compris parce que tu as des Ouais, t'as des vieux Roland un peu d'orientalisme, tu vois, en même temps. Et tu... Mais, mais c'est parce que je pense qu'on a vraiment des mecs, en fait... Non. Bon, ils le font de manière très grossière, tu l'as très bien dit. Parce ouais. que clairement, au niveau subtilité, en termes de, de, de blague, euh, on est de l'ordre de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est vraiment... Et l'éléphant, il arrive, il est parachuté. Hein. C'est ça, l'éléphant, <rire> il est parachuté, le parachute, il s'éclate 4 mètres avant le sol, donc du coup, il y a, y a vraiment... Il euh, n'y a, ça... a plus de magasin. Il n'y a plus de magasin, c'est vraiment ça, en fait, l'humour. Et je trouve que derrière cette beauté vraiment omniprésente sur tout le long du film, il y a encore une fois ce que j'aimais beaucoup. Bon, dans dans un genre complètement différent mais sur Grimsby Grimsby mmh. était un film d'espionnage avec cette vraiment grosse partie très beauf où mmh. t'avais quand même un moment où euh, les mecs se planquaient dans un faux rhinocéros sauf qu'il y avait un vrai rhinocéros qui arrivait et qui euh, ouais, mais ça, tu faisait le le aussi mais ça le... c'est limite de l'absurde c'est Là, on tombe dans l'absurdité en fait, ça. parce Alors, que le film ne touche jamais en ah, fait. Le film ne touche jamais à l'absurdité ici, là on est vraiment Alors. dans quelque chose de très concret. et de Limite, euh... il y a des moments où tu pourrais te dire, où il fait semblant, euh, tu sais genre, euh, tu pourrais dire, oh ça va tourner à l'absurde, jamais en fait. Jamais, et ce qui est dommage presque, parce qu'il y a vraiment des moments où je me suis dit, si on va vraiment dans un aspect complètement fumé, loufoque et déjanté, peut-être que là on va avoir vraiment des vannes, mais qui vont être stratosphériques, qui mais vont nous faire ça. dire que mais... le film a une écriture qui est... Euh, au-delà du sol, qui, qui cherche à aller dans une direction que je ne comprends pas, mais pourquoi pas Mais bah, qui peut quand même être appréciable sans pourtant euh, adhérer, tu vois. M mais... Moi, ce que j'ai l'étrangeté, je, je vais mettre un point sur une partie de l'étrangeté, c'est qu'il y a justement ce côté frontal euh, qui désamorce un peu le côté euh, irrévérencieux voire euh, raciste de la blague en mode mmh. voilà. Et en même temps, deux secondes plus tard, tu peux voir une tête tranchée en fait. Oui, c'est vrai. Très que premier oui, degré. Mais, mais le, le, le film oscille entre des instants où on se dit. Euh... Pourquoi est-ce qu'on ferait ça Or, il y a carrément des scènes où... Enfin, le, rien, que, rien que toute la base du récit qui est le mec qui se fait trancher en deux, c'est en un un de frontal. Ouais. C'est en frontal. On le voit... Il y a plein de scènes comme on ça. On voit qui même sont... qu'il est brûlé, on t'explique après pourquoi et tout. Tu sais quoi je, je pense même, tu vois, il y a, y, a, y a même des blagues. Il y a la blague Pipi, il y a la blague Zizi dedans. Ouais, complètement. Et bien, c'est là que tu vois la différence entre un Philippe Lachaud. La blague euh, Zizi, il l'a fait dans Nicky Larson. Et c'était jamais absurde, toujours drôle beauf mais pas trop, et là où on, on, on a lâché l'absurde pour aller vraiment vers le, vers le beauf. Ben le beauf cradingue en fait. Ouais, ouais beauf mais... cradingue en mode euh, le, le zizi du cadavre, et puis bon non, mais je remets à sa place, et tu fais... Et en plus et après il exactement... prend la touille et il se la met dans la bouche. Exactement, mais <rire> la vraie blague, c'est que tu sais que, je pense que la violence et euh, ce genre de truc, c'est Netflix qui leur a dit, les mecs, on est sur Netflix on a faut montrer un petit peu quoi parce que sinon on a un truc à vendre tu vois genre il y a une image à... non, mais c'est vrai je, je je pense que ils ont besoin tu vois de faire euh, bah de... ils sont pas au cinéma il faut bien que ça serve c'est un peu ça nice. tu vois le, le raisonnement et du coup ils vont te la foule montrer mais deux fois et tu fais ça ne sert aucun propos c'est c'est juste pour faire des blagues zizi. C'est de la beaufrie, euh, cradingue Gratuit. et vraiment gratuite. C est, c est, vraiment gratuite. C est, c est et du coup, t'as l'étrangeté, parce qu'il va y avoir ça, puis tu vas avoir en même temps des mecs coupés en deux. Euh, ça peut être... Euh, le tout début, ça fait un peu... Euh, le, le tout début, ça fait vraiment euh, consensuel le film américain où le héros, il va se mettre au milieu des méchants, il fait maintenant, je me casse tous la figure. Ouais, ça. Ça, ça va dans tous les sens. Et, euh, et puis, il va changer le milieu. Tu fais, ah bon, bah, bah, d'accord, maintenant, on parle là-dessus. Mais c'est un film qui a une écriture qui est vraiment très, très floue, en fait. Encore ouais. une fois, c'est une écriture où on direction ils veulent aller. Bon, il y, y a cette histoire qui tient la trame principale, mais c'est vrai qu'à côté, toutes les vannes, les digressions, les trucs comme ça, j'ai presque l'impression que ça a été rajouté par des mecs qui se sont dit, bah, et à la base, c'est quand même une comédie. Oui. Donc, rajouter des, a, des instants. Il y a de, le carnet de... avec le, le cahier des charges. C'est ça. Il y a qu'un seul gars qui m'a fait vraiment très rire, euh, et qui est méta en plus, c'est qu'il y a une tête coupée à un moment, et en fait, ça sortait tellement de nulle part que même les persos se sont regardés pendant deux secondes. en mode <rire> Ils ont mis les, c'est les, les <rire> <es> <rire> en fait, Je me suis dit, même eux, on leur a peut-être pas dit qu'il y la tête qui allait tomber. Non mais il y a des moments où ça m'a fait rire. Et c'est vraiment, le, pour, pour le coup, c'est le seul vraiment éclat de rire purement. Alors, je me suis ah, bah, ils sont cons Et euh, où je me suis vraiment dit ça, c'est vraiment drôle tu vois où j'ai rigolé. Euh, mais ils ont réussi tu vois, ils ont réussi à m'entraîner dans un truc vraiment très grave, violent qui à la base qui est même pas une blague. Ils ont réussi à en faire une blague. Comme quoi tu vois. Thomas si, R.C. il est capable de faire... Euh, ça, ça dépasse juste des fois le, le, oui. le, le, le, le, le pipi zizi parce que franchement ça, les, les, t'as deux blagues genre tu, tu fais pipi en morse quoi c'est <rire> navrant. surtout qu'en plus ils l'ont filmé et il essaye vraiment de pisser en morse tu ah fais, oui, oh, non, oui. mais non, mais non, mais les mecs, vraiment donc ouais franchement euh, Laurent Lafitte, euh, énorme respect pour garder son sérieux ah ah bon, ça c'est pas donné hein. donc euh, ouais en termes de mise en scène, bah, tu viens d'évoquer tout, tout ce qui est blague pipi, caca et trucs à la con comme ça, en fait, là pour moi ça cristallise, bon, ça a un peu de manière paradoxale et ne le prends pas mal si jamais tu passes par là, Louis, mais euh, c'est le style de Louis Le Terrier depuis quelques années c'est un style très décomplexé très très très excessif un petit peu dans son humour qu'on retrouvait pas dans lupin parce que lupin le contexte voulait aussi un petit peu que la série ne se prêtait pas à ce genre de vannes parce que c'est plus p... c'est ah, plus un aussi. polar euh, lupin c'est pas du tout une comédie puis, puis la comédie un... vient de, du personnage entre guillemets incarné par Omar Sy c'est un gros produit aussi pour Netflix exactement même. mais Louis le terrier entre, entre eux, Grimsby et, et plein d'autres projets comme ça c'est un mec qui aime bien se taper des barres et qui aime bien le côté vraiment euh, un peu excessif de ses vannes ouais. c'est pour ça que ça m'a pas été tu vois, quand il y a eu un petit peu de gore ou des choses comme ça, c'est juste que je me suis dit « La vache, ça n'a rien à voir avec le premier !» Et je trouve que du coup, les, les deux films s'opposent radicalement parce que David Charon avait fait le, le produit consensuel par excellence de la comédie très stéréotypée qui veut justement jouer avec des clichés, mais qui le fait un peu maladroitement en n'osant jamais mettre les deux pieds dans le plat. Et comme on vient de l'évoquer là, c'est un film qui met vraiment les deux pieds dans le plat, qui t'a carrément euh, t'écrasé la tarte et euh, t'en faire une bouillie et, et, te la et te la balancer au visage après, clairement. Mais au moins, lui, le terrier, on ne peut pas lui enlever que, comme tu l'as bien évoqué, euh, la majorité des scènes d'action sont quand même vraiment fun, c'est généreux, c'est amusant, tu te tapes des bonnes barres. Honnêtement, tu vois, pour replacer le film dans un contexte radicalement différent, mais que tu connais, j'ai pris le même pied que devant Ambulance. C'est-à-dire que je sais pertinemment que ce que je vais voir ne va pas voler haut, ne va pas être intelligent, ne va pas être sparte, ne va pas être fin, ne va pas être juste, ne va pas être clair dans ce qu'il a envie de faire, mais va être généreux. Il va vraiment nous tendre les bras et nous dire Vas-y, viens de taper une bonne barre. Ok, il y a des blagues qui vont peut-être te passer au-dessus du front. Il y a peut-être des instants où tu vas te dire Le film est complètement à côté de la plaque et je sais pas où il veut m'emmener. Mais au moins à la fin, tu vas te dire Est-ce que je me suis ennuyé Non. Est-ce que je me suis amusé Oui. Est-ce que j'ai rigolé De temps en temps. Est-ce que j'ai pris mon pied parce que les scènes d'action étaient fun Exactement. Voilà. Non, ouais, Contrat rempli. Je suis d'accord, en fait, quand on sait où on met les pieds, on peut... n'est pas surpris, en fait, quoi. Et puis effectivement, ça reste. ça reste. Le film a ses moments de bravo. Hein. J'ai cité le moment où il reconstitue le meurtre, qui pour le coup, c'est pas censé être une scène d'action, mais ils mettent quand même un peu de mouvement. Il y a ah des, mais... du mouvement de caméra, tu vois, ça tourne un peu, machin. C'était sympa à voir. Effectivement, la scène, euh, t'as des scènes de, de, de baston. Euh, ça, pour moi, ça m'a vraiment. J'étais nostalgique des films des années 90 mmh, où il y avait quasiment. des 1v1 euh, dans les bars. Euh, euh, tu sais, genre dans. Enfin, c'est un peu Walker Texas Ranger, quoi. Ah, quasiment. Dans, dans un ouais. certain sens, euh, il rentre et fait Alors, tu veux pas répondre à mes questions ouais, ça, alors tu me ma question. ouais, Attends, pas veux pas à Attends, je vais te raconter une bonne blague, là. C'est un noir et machin. Et puis. Euh... <rire> ouais, j'aime pas parler au noir. Bah, moi, j'aime pas parler au con et je fais un effort. C'est Vraiment. Euh, je crois même que c'est une texture a On est pas. On on est pas loin quand même de la classe américaine. J'aime oui. pas trop les voleurs, les fils de pute oui. Mais il y, y a un peu ce côté-là, je trouve. Après, c'est pas. Je dis, faudrait pas que tous les films soient comme ça parce que ce serait fatigant, tu oh vois, yeah, ce sera serait feignant. Mais encore mais une fois, au entendre. sein du cinéma français, c'est rare de voir un truc où t'as vraiment ce côté décomplexé, vraiment allumé. Enfin. Comme tu l'évoquais, je trouve que l'exemple est bien. Il n'y a que dans les comédies de Philippe Lachaud où on a ça. Et les comédies de Philippe Lachaud, bah, c'est vraiment des comédies elle, pour le coup. Ouais. Ça a pas des grands moments de films d'action ou euh, des grands moments. Et il avait essayé dans Nicky Il Harrison. avait essayé dans Nicky Larson, mais c'est pas comme ici où Louis le Terrier maîtrise entre guillemets oui. ce carcan-là. Je veux dire la scène de course poursuite ah. finale. On voit que Louis Leterrier, est... il, le il a fait des films comme euh, même si là effectivement c'est un peu euh, Danny *The Dog* sous. Euh, c'est pas aussi. Mais euh, bah non, bien. mais on voit qu'il a, jeu, fait, mais... on voit qu'il a fait l'Incroyable Hulk, on voit qu'il a fait Insaisissable, qui reste mine de rien un film d'action qu'il a fait, euh, bah, mis de rien de Lupin c'était quand même bien orienté action, euh, Grimsby il y a beaucoup beaucoup de courses poursuites de scènes d'action de baston de choses comme ça, c'est vraiment pour moi la démonstration d'un cinéaste qui est passé par Plein en de fait, phases. On voit un homme qui a, qui a fait ses classes aux États-Unis, qui a fait son blockbuster américain et qui est capable d'en ramener l'ADN dans un film français. Exactement. C'est Ce vraiment pas chose facile, je pense. Il enfin, y a un, vraiment Ça un Sachant qu'il part de loin, parce que Louis le Terrier, il ne faut pas oublier que c'est un mec qui vient de l'écurie Besson. Donc à la base, il était vraiment formaté pour respecter un certain cahier des charges. Et quand on regarde le transporteur 1 et 2, c'est bien. Mais ça dépasse pas des bords, c'est très lisse, c'est très classique. Je veux dire, tu mets ça à côté d'un Pierre Morel ou, ou, ou d'un Olivier Mégaton. Au début, Louis Le Terrier, c'était quand même bien enfermé, c'était bien simple. Et puis à un moment, il y a eu un petit pétage de câble. Après l'incroyable Hulk et le choc des titans, qui, à mon avis, l'ont bien fait vrillé, vu la complexité des trucs. Et il s'est dit, vas-y, on se marre, euh, on va se taper des barres, hein, Bah Peut-être que ce sera maladroit, mais je vais tenter des trucs. Et puis au fur et à mesure, je vais peaufiner. C'est vrai que plus on en parle, plus c'est vrai que. Il y a un petit côté aussi taxi, tu vois. Euh, je, je, en fait, le transporteur, tu vois, euh, quelques petits moments, ça m'a fait un tout petit peu... Alors, pas les armes à feu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fusillades, au final. Mais t'as... T'as pas mal de... T'as un petit côté, ouais, euh, course-poursuite, euh, taxi, euh, le transporteur. Moi, Il y a vraiment une vibe années 90, un petit peu, ouais, enfin années 90 dedans, euh, qui est un truc vraiment acceptable et, et sympathique. Euh, Il enfin, faut juste euh, savoir où on met les pieds, quoi. Faudrait que je regarde le trailer pour voir si euh, le trailer vend bien le truc aussi. Le trailer, honnêtement, vend très bien. Enfin, en tout cas, le premier teaser. Je t'avoue que j'ai pas vu la bande-annonce finale, mais le premier teaser vendait vraiment ce qu'on avait besoin de voir. Et moi, honnêtement, j'ai vu le teaser, je savais exactement ce que j'allais voir, et je me suis dit, vas-y, je pense que je vais bien me marrer. Et honnêtement... Okay. Bah, et voilà encore une fois, c'est bien de le répéter, mais comme on a pu le faire sur Ambulance ou les films de cette catégorie-là qui ont tendance à un petit peu parfois se survendre, bah imaginez que c'est un truc de dingue, hein, loin du périph', c'est pas euh, la révolution de la comédie française version actionneur, c'est pas non plus euh, un truc qui veut vraiment changer la donne, c'est juste un mec qui a son film, qui veut se taper une barre et qui va emmener le spectateur dans cette tambouille. En fait, oui, il y a vraiment ce petit côté... Euh... Ouais, moi Pour moi, je, je, je vais dire ça avec un certain, une certaine affection, mais ça me fait penser à ces films DVD qui sont pas des grands films qu'on garde et qu'on regarde, c'est genre, euh, tous les 2-3 ans tu regardes cet qui est pas top top mais qui est, voilà, as, mais où tu, te dis, tu tu regardes avec tu un peu d'affection, c'est généreux moi j'aime bien le côté décomplexé et généreux même si on pourra encore rediscuter du côté décomplexé sur certains points, je dirais pas qu'il me pose problème mais où je questionnerai un peu le... Je questionnerais un peu le, la logique, tu vois, mmh. euh, sans pour autant dire qu'il ne faut pas le faire, hein, bien sûr, mais euh, mais ouais, ouais, je, décomplexé, généreux, ça, ça lui va bien, quoi, mais après, effectivement, il euh, faut, faut garder les pieds sur terre, quoi, c'est un film de deux heures sur Netflix, euh, qui n'est même pas vendu comme euh, leur gros morceau, quoi, Donc, oh je pense qu'à un moment, il faut aussi regarder... Euh, faut... Regarde, la promo a commencé il y a un mois. Il euh, y a eu 2-3 trucs sur Netflix. Mais sinon, euh, je mais pense moi, je que beaucoup quoi. de gens... Euh, bah, les gens vont passer à côté, ouais, en fond, si vous n'en pas parlé, je pense que je l'aurais pas vu. Hein. Bah, ouais. bon, on traîne pas déjà beaucoup sur Netflix, mais euh, le, quand j'y vais, moi, ça n'apparaît pas. Donc euh, je pense aussi qu'il faut, faut remettre les choses à leur contexte. quoi. C'est pas, hein, pas le dernier Marvel, le truc. Hein. C'est ça. Et honnêtement, par rapport aux trois quarts des productions Netflix qui sortent depuis quelque temps, hormis des documentaires ou des petites prodes à gauche et à droite qui sortent du lot, ce genre de film qui est supposé être très divertissant et... Euh, avoir euh, sa place dans le petit top 10, le fameux top 10 des tendances Netflix, mm. ben bah, il, il marche bien oui, et bah, il a une certaine identité. Je pense, je pense Parce qu'on qu y y a gens, plein hein. qui ont pas d'identité sur de films Netflix qui sortent en hein, des fois, hein. c'est un peu la cata. Hein. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y, y a aussi on a une, une visière, une lunette, tu vois, de, des gens sur internet qui vont parler du film. En fait, eux, ils recherchent la prochaine pépite, tu vois. À chaque fois qu'ils allument Netflix, tu vois, ils disent Je euh, cherche une pépite en... Et ben, le problème, c'est que. On va voir la suite de l'autre côté du périph. <rire> mais oui, mais il y a ce côté, en fait, où chaque sortie est censée. peut potentiellement être un game changer, tu vois. enfin... Et du coup, bah, t'as envie de dire Mais les gens regardent le film pour ce qu'il est, en fait. Oui, mais euh, aujourd'hui, on, est... aujourd on est habitué à avoir du, dansa... du sensationnel. Donc, juste un petit trip, comme tu le disais si bien, qui est très bien qualifié. C'est-à-dire que si on avait été dans une époque où il n'y avait pas les plateformes, où c'était le petit film qui était sorti en DVD ou en Blu-ray, Genre on serait dit, oh il y a alors on l'a fit Théo Marcy dans un direct tout DVD. Bon, je vais le prendre, puis je vais regarder ce que ça donne. Ouais, tu donc payes, tu t'attends à rien. tu, tu... tu... tu, tu leur payé 10 balles. Et exactement. encore 10 balles, ça se trouve, tu leur as payé 5 balles parce qu'il aurait été dans le bac promo du, oui, du Leclerc. Tu aurais fait Oh, bah dis donc, oh, bah je vais le prendre. Oh, ouais, ouais, ça a l'air sympa, ça prend bien soir, voilà. Et voilà. Tu serais là. Et tu aurais ouais. dit Bah c'était pas mal. Et je pense qu'il y a des gens, ils ont une visée, ils sont en mode euh, Voilà, je vais voir le prochain truc qui va sortir et qui va tout changer. Calmez-vous, quoi. enfin Regardez juste ce truc pour ce que le mec veut faire, c'est-à-dire un petit film sur Netflix, euh, voilà, quoi. Exactement. Euh, casting vu de fait parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à en dire pour les petits nouveaux on va citer Isia Ygelin Dimitri Storog, Storog euh, Stéphane Pézeract ainsi que Joe Prestia qui sont vraiment les gros rôles secondaires à retenir ils sont sympathiques mais euh, voilà Isia je trouve que c'est une actrice qui s'en sort pas trop mal malgré un rôle qui est euh, ah, c'est bah, la seule femme du film oui la euh, seule femme développée quoi. <rire> il n'y a qu'un seul personnage encore développée et encore développée c'est vraiment il le, le, le, le, y a un champ il y a un une révélation dernier moment tu fais ah oui d'accord on en a plus rien à foutre quoi. Enfin, Oui, c'est euh... oui, un peu ça mais parce que honnêtement tu sens que le personnage est vraiment enfin en fait on va pas se voir la face les trois quarts des rôles secondaires hormis Dimitri Toroge, qui joue donc Brunner le fameux représentant de la France vive la France, France vive, vive je crois, qui est, est donc ça. un représentant de du RN et de Reconquête mixé et franchement on... enfin franchement les mecs je sais pas où ils ont les infos qu'on n'a pas mais euh... sortir ce film là potentiellement trois semaines après il bah, y a quand même 40% des gens qui ont voté euh, 40% des électeurs qui ont voté Le Pen faut oser quand même parce ah, que là, oui. là en fait peut-être que c'est les électeurs du... du RN et de Reconquête qui sont allés sur Halo comme il y a au film j'y avais pas pensé en même temps c'est vrai que tu veux que je te dise quand j'ai vu le mec ça m'a fait penser à genre euh... C'est les méchants un peu gangsters dans la série Le Clown euh, oui. des années 90. Où, euh, en fait, c'est exactement la même chose. <rire> il a que que la bonne même... gueule quand même. Ouais, bah, il, a, il, il a une bonne gueule de méchant allemand. Désolé, mais il a un peu une bonne gueule de méchant allemand. Ah, euh, oui, euh... Qui va, il y a une bonne gueule qui à t'avoir balancé 2-3 juifs dans les années 40. Hein, clairement, on va pas se voir la ça. Mais il vrai rend vrai. vraiment bien. Et bon, qu'après, le fameux duo de tête qui porte le film, Laurent Laffitte et Omar Sy, qui honnêtement, ont une meilleure alchimie sur le premier. Parce que sur le premier, tu sentais qu'il y avait le côté Laurent Laffy, qui était vraiment vendu comme la star de la comédie française de l'époque, c'était vraiment la nouvelle étoile montante de la comédie française. Il se retrouvait au sein de comédies populaires comme ça, face à Omar Sy, qui à l'époque ressortait du succès d'Intouchable, donc clairement était dans une bonne vibe. À l'époque, tu sentais que c'était un peu un combat d'ego. C'était oui. les deux coqs qui voulaient avoir vraiment leur scène la plus marquante. Là, tu sens que c'est retombé que Omar peut-être a fait une plus grosse carrière que Laurent Lafitte, mais Laurent Lafitte de son côté a fait ses premiers Réa, donc du coup ils sont un peu redescendus, ils sont un peu au même pied d'égalité. Ils ont vieilli aussi tout simplement. Ils hein. ont vieilli, et je trouve que du coup il y a une meilleure alchimie ici. Voilà. Le duo rend vraiment bien. Bah, moi je trouve déjà les blagues sont écrites pour qu'ils qu se taquinent, mais euh, toujours en faisant parler l'autre, tu vois, un ça. Petit peu. Par contre, effectivement, il n'y a, a pas un énorme développement de personnages. Ah ben bah non, euh, non clairement aussi, si on euh, s'attend à ce qu'il y ait Ils ne des... sont même pas beaucoup plus potes à la fin qu'ils l'étaient au début. Hein. Oh non non, mais ça marche. Ça marche parce que les deux ont le bon charisme, les deux oui. ont un bon ouais. équilibre, ils ont une bonne alchimie. Il y a deux, trois scènes qui sont vraiment fun. Enfin, je repense à cette première scène dans le lit où c'est complètement perché sur Alice, mais où il se passe un truc entre les deux. Et je trouve que ça marche. Dans l'ensemble, ouais, le, le duo a, se tient bien. A, le, le duo tient bien, même si je trouve qu'à titre personnel. Euh, sur le rôle même de chaque personnage, je trouve que euh, Laurent Lafitte a été plus gâté qu'Omarcy. Tout à fait, je trouve un, aussi. L'écriture du personnage de Marcy est quand même très... Euh, très Omarcy, bah, on peut le dire. Ouais, et pas le plus exubérant et pas le plus fun des d'Omarcy quand même. Oh, il non, est très... Ouais. Il fait la baston. D'ailleurs, il le dit, la bagarre. <rire> c'est pas, pas la famille, c'est la bagarre. <rire> c'est la bagarre. Le mec qui <rire> fait, ah, tu veux pas que je fasse la bagarre. Du coup, <rire> il vient, il fait la bagarre. Et non, mais euh, il fait la bagarre et puis euh, il est un peu prude. Oui, c'est vrai. Concrètement, c'est ces deux. Plus... Euh... Après, ce trait de caractère était déjà présent un peu dans le premier. Ouais, mais là, il n'y a vraiment que mais ça. Mais là, quoi. pour le coup, il n'y a, Genre vraiment vraiment, que euh, ça. Y a un, En plus, il y, y a une blague je, du coup, le mec qui a fait, euh, qui a fait taxi pour moi, tu sais, où, où il doit chercher un sac et, et puis il passe et du linge qui sèche et puis il touche une culotte. Ah oh, non, c'est <rire> sale Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est vrai <rire> que ça sort un peu de nulle part et ça part en même euh, sens. Mais bon. Et puis, mais, a, voilà, je trouve que Marcier, tu vois, comparé à d'autres films où il est plus impactant, euh vif. Charismatique, là ils ont... en fait c'est pas que oh, Omar Sy n'est pas charismatique c'est le... le rôle qu'on lui a donné ne lui permet pas de développer un charisme Ouais oh, non pas plus que ça pas plus que ça D'ailleurs il vraiment. a l'air un peu con con dans le film Arrête pas pas mentire Dès ouais. dès que ouais. ça sort de l'enquête en enquête c'est lui le plus euh... C'est lui le plus fin c'est lui, lui le plus fin puis il est vif hein tu vois Par mais contre dès euh, à... qui... il... nana. Il, il, il est vraiment il a trois cuits tu il fais il est bugué, hein Et puis du coup à la fin on lui fait Ah, en fait c'était la méchante tu fais. même lui il est en mode Hein c'est genre vraiment mais quoi mais quoi une femme peut être méchante Oh tu ne pas les nanas, hein. pourquoi, comment, euh... ben, c'est pas, pas la folie, quoi mais, ah ouais, non, non. Je mais que... ça encore une fois, ça... on revient au problème du scénar qui est bizarre. Alors que tu vois, Laurent Lafitte, il y a un petit côté OSS 117. Ouais, c'est vrai. Et, euh... bah, il il fera... Ouais, ça fait très OSS 117. Il ferait un bon OSS 117 par ouais. Avec Donc... le côté, euh, je peux coucher avec toutes les femmes, je me recoiffe en pleine action, euh... <rire> <C 'est... rire> Et puis, je... mais je me fais un peu taper sur le dos en mode... Euh... J'ai le droit, t'es consentante, hein, tu vois, genre... Euh, euh, Attends, on est d'accord euh, que t'as dit oui as euh, dit non, Oui, j'ai dit oui, machin... Euh... Non mais oui, parce que, euh... <rire> Non mais vraiment, c'est étrange, quoi. Il y a un particulier qui est, qui est étrange au niveau des dialogues et du... Mais bon, euh, ouais. mais je trouve que clair. Laurent Lafitte, il a eu... Ouais, lui, il a eu, des... je trouve que son humour, est... enfin, l'humour du personnage est beaucoup plus développé, je le trouve plus fin, plus sympa, même si clair. effectivement, d'un autre côté, il est très, bon, très rentre-dedans, hein, sans mauvais jeu de mots. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de loin du périph Adieu, parce que je pense pas que je te revois prochainement dans le film, mais, <rire> euh... mais euh, je ne suis pas, de pas mécontent de t'avoir connu. Voilà. A plus tard, euh, Laurent Lafitte vidéo, au Non Mais s'ils font un troisième... Tu sais quoi, je me dirais, oh, je regarderai, euh, voilà, pour le Oui, film. pourquoi pas. Voilà, on reviendra par euh, le troisième. Certainement. <rire> non, mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas une perle, c'est pas un grand moment de comédie ni d'action, mais ça fait le taf sur l'instant. Disons que on est sur cette vibe de film où on va pas le retenir forcément plus que ça mais contrairement à certains films où on va plus retenir des trucs genre on va se dire c'est très oubliable là on va se dire c'est oubliable mais pas dans le mauvais sens du terme oui. genre je me suis bien marré sur l'instant et peut-être que de temps en temps je me dirais ah bah tiens je remettrai bien quelques petits bouts de ce film là ça m'a bien fait marrer sur le coup sait-on jamais mais bah, on, ça sera pur pur hasard bah, Je dirais la même chose que pour les scènes d'action en fait c'est que ça réinvente pas la roue mais que c'est fait avec un certain sérieux quand même Exactement et Une certaine volonté de détonner et puis bah du coup ça ressort bien oui, je ne le, le rallumerais peut-être pas, quoi, mais bon, c'est pas grave. Quoi. Voilà. Tout, tout, tous les films ne sont pas faits pour être vus 15 fois par an. Quoi. Enfin, moi, bon. je résumerais ça comme ça. Peut-être qu'un de ces quatre, si je fais le ménage et que j'ai envie d'avoir un truc en fond, j'aurais peut-être loin du périph' en fond. parce que Je me dirais, je peux avoir loupé 2 trois scènes. Au moins, je me marrerais bien <rire> quand même quand je retaperai dedans. C est, c est... Je, je... Voilà, oh, disons que Loi du périph' de Louis Le Terrier est un bon film de ménage. C catégorie ménage. Et catégorie de voilà. On va inventer va <rire> une catégorie. Non, c'est au Gérard. Au Gérard. <rire> on va... Le film que tu peux mettre en fond pendant que tu le fais le ménage et la vaisselle, mais que tu vas te dire, on oh, se Mal, il, des, il dirait que c'est le meilleur déjà de, de tous les Gérard. Le Gérard Ménage, il est déjà au-dessus du le Gérard Ménage. Oh là là. Merci, mon cher FX, ah, d'avoir participé à, à ce petit moment. Et puis, bah, je pense qu'on se retrouvera vite. Bon, déjà, je t'ai donné rendez-vous pour Fast and Furious 10, puisque c'est réalisé par ah, lui, le terrier. La famille, la, la bagarre, les grosses voitures. Voilà, bon, tout, là, tout sera mixé. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Ouais, je me suis quand même parmi de cette quéquette euh, oui, et non, de cette mais... touillette, hein. Je m'en suis je Moi, ce qui qu m'a buté, c'est qu'ils ont vraiment fait un plan où tu vois, tu vois à peine les acteurs, c'est vraiment gros plan sur la bite, quoi. La quéquette. Ouais, et puis, tu sais, la qu il, il, il la touche, il la met... Non, parce que des fois, on voit que les drogués commencent... Ah bah non. Puis après, il fait... Hop, je la remets bien, quand même. Euh... <rire>